Je vais te jouer un air avec euh, des, des quatre notes qu'on a apprises ouais. et on verra si, si ça arrive. Depuis que je joue du saxophone, je me suis un peu plus ouverte aux gens. Et puis bah, euh, j'ai connu plus de personnes d'autres écoles ou de euh, personnes majeures, des adultes quoi. Jour, on fait deux heures, des fois on fait quatre heures de musique pour être au top pour le concert. Pour le concert de demain, je suis un peu stressée et puis je suis contente aussi parce que jouer avec Gauthier Capuçon à 12 ans, c'est wow quoi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 Cette aventure, c'est celle d'Un été en France, leur aventure. Pour préparer le concert de la tournée Un été en France à Kreuzwald, l'orchestre à l'école du collège d'Astric a organisé un stage musical d'une semaine dans le cadre des vacances apprenantes de l'éducation nationale. On va faire dans l'ordre du concert on est le dernier jour donc, de cette semaine euh, de stage. C'est grâce à l'intensité euh, musicale de ce stage, le fait que les séances de musique soient très rapprochées. Et puis c'est l'ambiance aussi... Euh... On est en vacances ensemble et donc euh, on est vraiment, il n'y a pas la fatigue de l'école, de la vie quotidienne, euh, les, les problèmes euh, de la vie de tous les jours euh, ne sont pas là pour, pour nous polluer. Donc euh, on peut vraiment se, se concentrer sur la musique et l'évolution sur cinq jours euh, et, euh, est absolument fascinante. Ah, ça c'était bon merci Bravo, merci à, vous. à vous. Bravo répétait le concert d'orchestre à l'école qui aurait lieu dans deux jours, Lilian, Vincent et Sao, les jeunes musiciens sélectionnés pour les concerts du Grand Est, nous attendaient à Sedan pour partir ensemble dans un magnifique petit village de la Meuse. Bon, voilà notre van. À notre arrivée, une surprise de taille nous attendait. magnifique. La majestueuse basilique gothique Notre-Dame-d'Aviot. Au pied de ce site somptueux, Lilian, Vincent, Sao et moi allions partager avec le public un moment vraiment magique. Le lendemain, nous avions rendez-vous à Crotewald avec les trois orchestres à l'école de Toul. Check. Check Elle a dit qu'elle va plus se laver les mains, monsieur. Mais moi aussi, je peux. Ah, si, si, faut... il Non, non, non. Et avec le Covid, il faut se laver les mains. Allez, à tout à l'heure La musique et l'apprentissage d'un instrument, finalement, ce n'est pas le fond, ce n'est qu'un prétexte pour s'insérer dans un projet collectif, euh, développer euh, le, le, le sentiment d'entraide euh, entre les enfants, booster leur estime d'eux-mêmes, les mettre en situation de réussite euh, quand euh, parfois c'est compliqué de, de l'être dans d'autres domaines, et en particulier dans le domaine scolaire. C'est génial Moi aussi Alors, les enfants, comment c'est de jouer avec Gauthier Capuçon Trop bien C'est trop bien J'aimerais... Merci Oh, c'est trop sympa Mais moi, je suis content que vous soyez venus Oh, mais c'est rien Merci Bon, alors, la musique, qu'est-ce que ça vous parle Qu'est-ce que ouais. ça vous raconte ouais. oh. Moi, j'ai toujours aimé ça, la musique C'est vrai j'ai commencé avec mon père, un peu, au synthétiseur. Qu'est-ce qu'il joue, ton papa Jude. Ah, c'est magnifique. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire en musique euh, C'est la meilleure chose au monde. C'est vrai ah, Pourquoi C'est... Euh, ah, en fait, ça te rend heureux, quoi. Ouais, il n'a pas. j'adore, tu vois, parce que moi, ça me rend heureux aussi, la musique. Moi, je oui. suis... Oui. Tu vois, quand on prend son ah, instrument... Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça ah, t'oublie toutes tes... à chaque fois que tu joues de la musique, tu te concentres plus sur la musique, donc... oublies tous tes problèmes. Tu prends ton instrument et c'est le seul moment où on oublie tout. tout. Ouais. Exactement. T'es tranquille, il n'y a, a plus, plus de problème. Vous êtes vachement fort, hein Parce que c'est c'est pas facile de d'exprimer. Tu vois déjà quand on est adulte, oh. mais en hein, plus quand on a vos âges, d'exprimer pourquoi on fait de la musique. Et vous arrivez, C'est hein. grâce à nos profs et l'envie. Ouais, mais c'est super. Vous avez des très bons profs. Elle fait du ouais, mais. Et vous êtes nombreux. Et toi tu fais du sax. Ouais. Les percus, ouais, ça, mais parce que vous, je vous avais juste en face, c'est pour ça, c'est plus facile. Vous propres. êtes les parents d'Astrid oui. oui. Elle a commencé avec orchestre à l'école ou elle jouait déjà avant Non, non, elle a commencé avec orchestre à l'école. Euh, CE2 Elle est, elle est douée. Oui. Oui, oui, elle est, elle est très contente d'avoir cet instrument-là, déjà. Ouais. C'est vraiment magique. On n'a jamais cru que notre fille pourra jouer avec un grand astri artiste comme Gauthier Capuçon. <rire> un gros merci à tout, à tout ouais, le merci, monde qui a qu oui. fait tout ça. L'organisation de l'orchestre école au quotidien, mm -hmm. euh, là, il bon, y a notre association qui paye la moitié des instruments, mais pour ça, on va chercher des mécènes. Hein. c'est Comme mm -hmm. la Société Générale, mm -hmm. qui est notre mécène mm -hmm. principale, ils aident au financement des parcs instrumentaux. Tout ce qu'elle a pris là, elle va le ça garder. Va ça, ça, pour, euh, ça va pour longtemps, oui, oui, pour la vie, oui. Oui. Gauthier Capuçon, bon, c'est quand même un événement exceptionnel à Kreuzwald. Et nous sommes très fiers de l'accueillir après tout, Il donne la chance à des jeunes musiciens quand même. Et aujourd'hui, c'est aussi exceptionnel. Moi, en fait, j'habite en Guyane. Hein, donc je suis... Euh, je n'ai pas beaucoup l'occasion de, on va dire, euh, d'avoir des événements culturels de, de, de, cette, de, de cette qualité en Guyane. Donc effectivement, je profite de mon passage dans, mes, dans, voilà, dans ma région d'origine. Ma fille fait partie de la classe orchestre. Du coup, on a été au courant avec l'école et on a pris des places pour euh, mon fils et mes parents pour euh, admirer euh, l'ensemble des enfants. Il y en a certains qui sont très tendus, surtout euh, qu'il y en a une bonne partie d'entre eux pour lesquels c'est le premier concert ce qui n'est pas du tout habituel à leur niveau. Normalement, ils font plusieurs concerts par an, mais on a vécu le les 18 derniers mois qu'on a vécu. Pour certains, ça fait longtemps qu'ils jouent, mais ça, ça va être leur première fois sur une vraie scène. Même plus à les ouvrir. Vous sentez vos cervicales devenir tout légers, les tensions s'en vont, votre colonne vertébrale se détend, et vous sentez un rayon chaud vous parcourir le dos. Il vous réchauffe et il vous détend. En forme, alors au début, je dis juste un petit mot. Vous et eh, vous saluez, vous saluez avec le sourire. Voilà, on salue ensuite. Vous asseyez. Moi, je dis juste un petit mot et après, on commence. On se concentre et que du bonheur. Hein. bonsoir et bienvenue au bien festival. Bien un été en France. Le concert va bientôt commencer. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Hein. allez, allez. Let me de saxophonique aussi. Hein. Bravo, vous avez été géniaux, géniaux, pour être fiers de vous, pour être fier de vous, pour être de vous. Bravo. Elle a changé, parce qu'avant euh, avant de commencer cette histoire, on peut dire histoire... C'est une histoire pour nous. Oui. oui, avant de commencer cette histoire, elle, elle, a, elle a dit, bon, comment il faut que je... Je veux euh, peux pas sortir euh, de Je là, peux jouer, oui. mais je ne sais pas comment. Mais maintenant, aujourd'hui, elle était... Euh, toute ouverte. Euh, euh, oui, oui, oui. Mais elle heureuse. était autrement... Je sais tout, hein. je sais tout, moi. Bon. Tu Merci. sais que vous m'avez mis les larmes aux yeux. Hein. Merci beaucoup. Hein. J'ai vraiment beau. failli me mettre à pleurer. <rire>